bonjour bonjour tout le monde alors aujourd'hui je vais vous parler confinement et comment s'occuper en période de confinement si vous ne me connaissez pas je suis sophie euh, j'ai une chaîne normalement de minimalisme et de sport voilà minimalisme c'est bien parce que ça nous permet de trouver plein d'activités qui nous intéressent alors je vais vous aider euh, là c'est surtout une vidéo qui est pour les adultes et euh, ados ou jeunes adultes <rire> je vous fais aussi une vidéo pour euh, comment occuper des enfants. Vous savez que j'ai deux enfants, un, un fils de 2 ans et demi et, un, et une fille de 4 ans et demi. Il faut les occuper. Je vous dis tout ça dans l'autre vidéo. Elle est là. Voilà. Alors, comment occuper, nous occuper, nous adultes Alors, euh, bon, si vous n'avez pas envie de passer 24 heures sur 24 devant la télé, devant les séries, etc., peut-être que les deux trois premiers jours ça vous va, mais il y a un moment où vous allez en avoir hein, plus que marre. Alors, Déjà, vous pouvez utiliser ce temps euh, pour ranger, faire le ménage, trier les papiers, euh, en profiter pour désencombrer un peu, pourquoi pas, votre armoire. Euh, vous avez le temps, du coup, de faire vos annonces pour Vinted ou des trucs comme ça. Le bon point peut-être pas, puisque c'est limité à deux mois. Alors, on ne sait pas combien de temps on va être bloqué. Mais voilà, euh, profitez-en pour... Désencombrer, faire le ménage, etc., etc. Il y a quelques vidéos pour vous inspirer, je vous les mets là ici, euh, en carte et en bas. Et je pense en faire aussi si je trouve des moments sans enfants, là comme maintenant je les ai mis à la sieste. Alors, sinon, vous pouvez aussi évidemment faire du sport. Oui, du sport à la maison, c'est mon créneau depuis. 2011, de, 2010, 2011, vous savez qu'il y a énormément de vidéos sur cette chaîne, ça s'appelle les So Fit, ce sont des hits, mais bah parfois aussi du pilates donc n'hésitez pas. Il y a plein d'autres chaînes aussi, moi j'adore Bloggy Latis qui est euh, une américaine, mais euh, franchement, bon, on comprend tout de suite euh, ce qui se passe hein, quand on regarde les vidéos. Euh, Susanna Light c'est un peu plus corsé, moi je suis entre les deux. <rire> Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Si vous avez la chance d'avoir un extérieur. Euh, de la corde à sauter, euh, pourquoi pas faire des hits un peu plus explosifs pour pas déranger non plus vos voisins euh, si vous êtes en, en appartement. Et aussi du yoga. Alors vous pouvez trouver plein de chaînes de yoga sur Youtube et aussi euh, sur euh, d'autres trucs genre Tipeee une, une yogi qui est super sympa et qui fait des choses différemment euh, je vous la conseillerais surtout pour les enfants euh, c'est euh, elle s'appelle c'est yoga by caroline je vous mets le lien là en dessous bref c'est pas cher c'est 5 euros ou 8 euros pour une vidéo ça va <rire> sachant que c'est euh, 45 minutes qu'elle a passé quand même à bien réfléchir bref ensuite euh, vous avez aussi euh, l'option de reprendre, de reprendre quoi Un hobby ou une envie de hobby. Donc moi c'est la musique, j'ai mon piano et le kalimba. Je suis pas du tout musicienne. Euh, heureusement, j'ai une appli sur mon téléphone qui est là, euh, qui m'apprend à lire les partitions, qui m'apprend à utiliser mes doigts, mon doigté. Et... Mais vous pouvez aussi dessiner, apprendre à calligraphier. Euh, pourquoi pas euh, vous mettre à euh, euh, écrire, écrire un roman, écrire un livre euh, ou tout simplement bah, lire, lire des livres qui vous intéressent qui vont vous nourrir intérieurement euh, on en a besoin quand on est vraiment isolé on a besoin de garder son mental euh, euh, nourri donc n'hésitez pas à regarder des biographies peut-être de gens qui vous intéressent euh, si vous n'avez pas de livres sur vous il n'y pas la possibilité d'aller en acheter euh, ou de vous en faire livrer. Il y a des services comme Audible euh, qui sont super bien et Kindle. Je vous mets les liens là en dessous. En général, je ne vous en parle pas beaucoup. Mais moi, j'utilise beaucoup ce, ce, ces services. Je ne vous en parle pas beaucoup parce que je n'ai pas envie de faire de pub pour rien. Mais là, c'est le moment. Vous ne pouvez peut-être pas vous rendre à une librairie il y a des livres que vous pouvez écouter ou lire sur Kindle. Euh, même sur un téléphone avec l'application Kindle, vous pouvez le lire. Euh, voilà, ça vous changera toujours euh, des jeux vidéo, etc. Donc, je vous mets les liens là en dessous. Et, quoi d'autre Je regarde ma petite liste. J'ai parlé du yoga. Tenir un journal, ça, ça pourrait être super intéressant de tenir un journal, de raconter ce qui se passe en ces période de confinement, comment vous le vivez peut-être pourquoi pas la, les craintes que vous avez ça peut être un, un bon petit souvenir euh, même pourquoi pas pour euh, vos enfants euh, voilà on est en temps de guerre guerre sanitaire certes mais il peut y avoir des angoisses il peut y avoir des proches euh, qui sont euh, contaminés près de, de près euh, de, enfin vos proches sont peut-être contaminés vous avez peut-être besoin de délester un peu tout ça d'écrire tout ça écrivez un journal et dites ce qui se passe c'est inédit ce qu'on est en train de vivre donc c'est tellement hallucinant que ça pourrait même faire une belle histoire. Un truc de fou! Alors, ensuite, j'avais aussi pensé à euh, bah forcément faire des jeux de société. Si vous êtes tout seul, il bon, bah, y a plein de jeux quand même. Hein. Euh, vous pouvez faire le jeu du solitaire. Euh, moi, j'aime bien. Oh, je ne sais pas comment ça s'appelle. Où on met. Euh, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Sur l'ordi, ils sont souvent. Bref, les jeux, on est à 8 cartes. Euh, vous mettez, une, je vous mets une photo là, ah, voilà, euh, vous pouvez faire, euh, voilà, il y a plein, il y a du qui, qui, qui, song, qui, vous voyez ce que je veux dire, les jeux de casse-tête comme ça qu'on peut faire en solitaire, et si vous êtes deux ou en famille, vous pouvez faire plein de jeux de société aussi, vous pouvez vous amuser à vous connecter sur des sites, il y a des sites internet qui proposent des, si vous aimez bien, par exemple, des karaokés, il y a du karaoké, où, euh, où il faut deviner directement ce que c'est, des blind tests, des blind musicaux, des disney, des tout, vous pouvez faire ça en famille, c'est super sympa aussi évidemment en ce moment ils mettent des bons programmes télé le soir donc vous avez plein de films euh, hier on a regardé speed et speed 2 du coup on dort plus <rire> mais euh, on regarde jamais la télé d'habitude et euh, comme on a regardé l'allocution du président on est resté branché sur le truc et on se dit ah oh, il y a speed on va regarder speed mais il y a des bons films ça on va pas se plaindre ensuite vous pouvez aussi vous en profiter pour euh, s'occuper de vous occuper de vous-même. Donc en plus de faire du sport, vous pouvez aussi peut-être en profiter pour euh, faire votre manicure à la maison. Euh, pourquoi pas vous faire des massages, euh, prendre le temps de se faire des massages, euh, prendre un bain chaud si vous avez une baignoire. Euh, voilà, Profitez pour vous faire des petits masques maison, des petits machins. On a le temps, on est à la maison, profitez-en. Ensuite... Surtout, prenez soin de vos proches. Donc, occupez-vous évidemment des gens qui sont autour de vous. Mais aussi, prenez des nouvelles et donnez des nouvelles à vos proches qui sont peut-être loin. Alors, moi, je suis habituée, ma famille est en Belgique et je suis à Montpellier. Donc, oui, je suis assez habituée à, à communiquer sur Messenger, etc. Euh, voilà, prenez des contacts, euh, prenez des nouvelles, demandez si tout le monde va bien, surtout les personnes âgées parce euh, qu'on ne peut pas aller les voir, mais ça n'empêche pas de faire un petit vidéoconférence. Vous allez voir qu'en ce moment, tout d'un coup, ils deviennent des pros de la technologie, ils veulent nous voir et on fait les vidéos. Ensuite, euh, profitez-en pour faire l'état des lieux de vos projets. Réfléchissez, posez-vous, si un soir, il n'y a vraiment rien à télé, ou vous en avez marre de regarder la télé, ou tout le monde est couché ou quoi, et vous dites, ok, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous êtes en train de. Est-ce que la vie que vous vivez, est-ce que c'est la vie que vous avez envie maintenant Est-ce que vous êtes dans le bon boulot Quel était le boulot que vous rêviez quand vous étiez petit Qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez petit Est-ce que vous vous en approchez Qu'est-ce que vous aimez toujours faire en temps hobby, en temps libre Est-ce que votre métier s'en rapproche Est-ce que vous faites quelque chose pour lequel vous vous sentez utile Où toutes vos compétences sont utilisées Voilà Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard Est-ce que vous voulez avoir une maison Est-ce que vous voulez voyager Est-ce que vous voulez avoir des enfants C'est le moment de se poser des questions, on a, on a le temps. Donc, essayez de recalibrer tout ça. Pourquoi pas repenser aussi vos objectifs financiers, voir votre budget si vous allez être endetté, voir comment vous pouvez... Il y a plein de blogs qui parlent justement comment euh, euh, poser un plan d'action étape par étape pour petit à petit euh, enlever sa dette, euh, c'est le moment, <rire> pourquoi pas, <rire> posez-vous et euh, prenez, pre, enfin, prenez avantage, ça veut rien dire, take advantage. <rire> Profitez de cette euh, occasion pour, pourquoi pas, recalibrer votre chemin de vie et euh, vérifier que vous êtes bien là où vous voulez être. Euh, voilà. <rire> Ensuite, euh, faites des travaux dans la maison. S'il y a besoin de faire des travaux dans la maison, peut-être que vous avez une chasse qui fuit. Je dis ça, je dis rien. <rire> Peut-être que vous avez une planche de porte qui branque balle un petit peu il faut juste la resserrer. Il y a plein de tutos sur internet qui montrent comment faire. Euh, Peut-être que vous avez besoin, vous aviez besoin déjà de changer un joint depuis perpète, vous aviez le silicone, vous ne l'avez jamais, jamais fait, faites-le. Voilà, profitez-en, faites du jardinage. Moi j'ai pas de jardin, mais j'ai des petites plantes, donc je m'en occupe un petit peu. D'ailleurs mes orchidées sont en train de fleurir. Voilà. Euh... Et euh, voilà, et occupez-vous de vos plantes oui, je viens de le dire. Donc voilà, et aussi, bah, si vous avez déjà des graines, moi j'ai des graines, ça commence avec le printemps, on va bientôt pouvoir planter, euh, même si ce n'est que poser le pot devant euh, votre sur votre balcon, il euh, y a moyen de le faire aussi. Euh, évidemment, il faut avoir déjà le terreau, si vous n'avez pas de terreau, ben bah, profitez-en, peut-être dans les courses, il y en aura au moment où vous allez faire votre course, voilà, voilà. J'espère que ça vous a donné quelques idées. Dites-moi ce que vous, vous allez faire pendant cette période de confinement. Euh, moi, je dois beaucoup m'occuper des enfants. Je fais une sorte d'école à la maison, mais light. J'ai mes traductions à faire. Je donne des cours euh, sur Internet, euh, via Skype. Et euh, je ne sais pas si vous le saviez, je, je, je suis prestataire de service dans une école montessori. Je donne des cours d'anglais et d'espagnol. Et donc, je suis en train de préparer les petites vidéos pour que les, les élèves continuent à m'entendre parler en espagnol. Voilà, voilà. Je dois préparer tout ça, ça prend du temps. J'espère que vous avez aimé. Euh, N'hésitez pas à mettre en commentaire et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Ciao